Bonjour, c'est Juliette de l'atelier de Neftorac. Alors moi, je fabrique des meubles en carton et tout type d'objets en carton. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une lettre en 3D à garnir que vous pouvez offrir à toute occasion. Alors ici, je trace ma lettre. Donc, une fois que ma lettre est complètement tracée, donc je la trace à la, à la largeur que je veux en fonction de ce que je mets dedans. D'accord donc on va aussi prendre du carton mais on va mettre l'épaisseur pareil hein, la hauteur qu'on veut parce que ça va venir s'en coller ici quand j'ai fini le trace euh, la lettre qu'elle me plaît donc à ce moment là je passe à la découpe de la lettre donc si vous n'êtes pas à l'aise vous prenez une règle tout simplement hein, et puis vous m'aidez si vous êtes très très très à l'aise donc à ce moment là vous faites à main levée donc là, j'ai pris un carton super épais, mais vous n'êtes pas obligé de prendre aussi épais. Là, j'ai pris un carton très épais, mais sinon, on peut prendre aussi un carton comme ça. Par contre, plus mince, ce n'est pas intéressant. Parce que n'oubliez pas, si vous mettez une bouteille dedans, il faut quand même que ça tienne. Hein? Voilà. Donc, c'est découpé. Après, si on n'aime pas, parce que ça, on peut dessiner tout ça, et puis après, on se dit, « pouh j'aime pas !» Donc, on peut toujours rectifier, découper là où vous voulez, ou bien si on a mal taillé, on peut… C'est ça la, la différence avec le carton, on peut toujours rectifier. Donc, alors là, je récupère les bandes de carton. En fait, c'est une boîte. Vous prenez la boîte. Ici, j'ai une boîte. Vous la détachez. Vous la détachez, vous la découpez, et vous avez une boîte. Et puis une bande de carton tout simplement donc une fois que vous avez votre bande de carton bien coupé bien net donc ça dépend de la lettre que vous avez là on a un m donc c'est assez droit donc il n'y a pas de courbe mais si par exemple on a le s qui est ici voyez là il faut courber le carton d'où voyez là il faut le courber pour courber le carton il faut pas qu'il soit droit donc là il faut casser le carton une fois que j'ai cassé le carton si j'ai une lettre hein, qui, qui a des formes donc à ce moment là là ça me permet bien de faire la courbe je sais pas si vous voyez bien hein. voilà ça me permet bien de faire la courbe le fait de casser c'est à ça que ça sert mais ici dans notre modèle nous avons un M. donc c'est assez droit donc on n'a pas forcément besoin ni de couper ni de casser et donc là on va passer à l'étape colle on va découper donc je prends l'empreinte ici ok donc là je découpe doigt, vous voyez hein, j'ai l'équerre à chaque fois pour que ça soit doigt pour que ça reste doigt que la coupe soit bien droite. ce bout pour ici et ainsi de suite je taille de tous les côtés donc celui-là va aller ici voilà le dernier bout ici et là on va passer à l'étape où on colle alors ici dans la burette à huile j'ai de la colle néoprène donc c'est une colle qui est une colle de contact ou euh, qui sèche à l'air rapidement donc il faut la mettre dans un récipient fermé D'accord Donc je l'ai mise là. Et là, je vais mettre la colle tout autour de ma lettre. Remarquez que je ne fais pas rentrer la colle dans les creux. Je la mets vraiment en surface. Voilà. Donc j'ai mis la colle sur toutes les parties. Et je laisse sécher une minute à peu près la colle pour que la colle, que tout soit bien bien sec. Parce que si on ne laisse pas sécher, en fait ça va faire élastique, la colle va faire élastique et ça va pas adhérer. Donc il faut laisser complètement sécher. Ensuite, maintenant nous passons, nous allons les assembler à l'assemblage. Donc tout ce qu'on a découpé, on va assembler. Donc la première partie. Alors voici l'exemple à ne pas faire, il faut laisser sécher, parce que ça, ça fait un peu comme du chewing-gum. Et voilà, notre lettre, elle est complètement fermée. Si on remarque ici, euh, on voit bien que c'est pas à la même hauteur. Donc justement, notre petite poncelle nous servir à ça. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez décorer selon vos goûts avec ce que vous voulez, avec de la peinture, avec euh, du découpage, euh, euh, vraiment tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai fait euh, mon choix, donc là je vais faire une petite déco avec du papier déco-patch. Alors, comment ça se passe J'ai un peu de colle. La colle scolaire, hein, la colle que les enfants ont, c'est la colle vinylique hein, pour écolier. Donc vous mettez dans un pot, voilà. avec un petit peu d'eau pour la rendre un peu plus euh, liquide parce que là, elle est très épaisse. Et là, je fais bien le mélange. Alors, étape par étape, hein. Hein, on met des petits bouts par petits bouts. Comme ça, on pourra gérer mieux le papier. Et je vais mettre le papier à l'intérieur. Voilà. Ça donne un aspect vraiment très lisse. Et je continue ainsi de suite. Je refais le petit bout tout. Donc là, je colle le dernier petit bout de papier. Donc là, on peut terminer, on peut encore coller hein, du papier à l'extérieur pour euh, garnir la lettre à l'extérieur. Ou, parce que comme c'est assez long quand même, ou on peut faire de la peinture. Donc vous pouvez mettre aussi de la peinture ou encore un autre papier, comme vous voulez. Et là, vous avez votre lettre à garnir. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc là, c'est assez large. Ça m'a l'air assez large et assez profond. On peut mettre une bouteille, ça peut prendre une bouteille. Pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, des euh, mamans, ou bien pour quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, vous lui faites euh, sa lettre, euh, la lettre de son prénom, et puis vous garnissez de ce qu'elle aime. Voilà. Et vous lui offrez, et elle sera ravie d'avoir cela.